Top. Comment vous dites, vaccins en cours? Alors, c'est vous êtes numérosi, Asay numérosi a répondu à sa question sur Facebook et donc, a donc un réassunto euh, qui explique les zones qui va avec toutes les possibilités de vaccins. La première manière, c'est le vaccin. La seconde, une autre famille, c'est la de Vadiolu, va Variolu, Vadiolu, euh, Vadiolu, Badiolu. Bon donc ici c'est euh, B, V, R, ou mica, hein? et la troisième famille est celle de l'insetu tu l'insé-ta l'insé-tu l'insé-ta c'est ça alors, une expliquez rapide par ces paroles alors, les paroles de la famille de l'insetu « Portani un nazioni Ou vato d'inserir ça »« Insérer ça in, sérum, uh, meta ou zero dentro e »« Et l'inserita, l'inseritura »« Poessa dunque si l'injection »« Eh yo !»« Eh yo !»« l'injection si, uh, est Vale a dit le vaccin » La famille a dit Badiolu. C'est aller a quoi maladie a dit Uadiolu La variole ou la petite vérole E une maladie a dit appel. Et le primo vaccin est raconté u Uadiolu. Donc, la maladie a donné un nom à. a euh, produit pour pa cura sta cette maladie. Uadiolu protège à Uadiolu. Et par contre, il y a le vaccin. Vaccino viene da un nome vacca, l'animale che fa il meme. Il suo nome viene da variola vaccina. Dunque, il badiolo malattia di la vacca. La forma maschile di vaccina ci dà un nome vaccino. E il vaccino è un prodotto immunizzante ricacciato da un virus. Dunque, paripidia, le famiglia insetto. E sia. Output Ou va sia d'inserir, si a ou produit A va media, vadiolo. Saria di più ou vaccin di a prima malattia curata, così, ou diolo. Ou vaccinu e ou produtu inserito. In altre lingue, s'assomiglia a vaccin. In francese, vaccin. In inglese, vaccine. In italiano, Vaccino, en spagnolo, bacuna. D'a sapere che d'a qui apparaît Tiani, i vaccini si pudarani sa pidiati da boca. comme una medicina ou un kinda bueno, ou amministrati administrati sotto a forme d'un patch. Donc, cette sta punitura, un plus. Donc, D'un quoi, pa la a storia de so primo vaccino. Le bruit courait alors que celles et ceux qui travaillaient dans les laiteries, au contact des vaches, n'étaient jamais atteints par la variole. « Si tu veux une femme qui n'aura jamais de cicatrices au visage, épouse une laitière. »« Une laitière. » disait le dicton. Le médecin a alors compris. Ceux qui étaient protégés de la variole étaient ceux qui avaient contracté la vaccine. Le 14 mai 1796, Edward Jenner, mais sa découverte en pratique. Il inocule au petit James Phillips du pu... Mmh. Prélevé sur la main d'une fermière contaminée par l'une de ses vaches malades. Trois mois plus tard, Jenner inocule ensuite au petit James le virus de la variole. Mais James ne développe pas la maladie. Il est immunisé. Petit James. Grâce donc à la vaccine, le mot vaccin vient de là.